Pour un Poitiers féministe et anticapitaliste. Solidaire des révoltes populaires aux quatre coins du globe. Solidaire des gilets jaunes. Solidaire des luttes contre les féminicides. Solidaire de la lutte pour le droit à l'avortement. Solidaire du mouvement planétaire mito. Pour combattre le tournant réactionnaire international, il faut que les femmes du monde s'organisent, à Poitiers aussi pour un programme politique qui porte des revendications d'urgence et un projet émancipateur global pour des revendications locales concrètes pour la création d'un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences pour l'amélioration de l'éclairage public pour l'arrêt à la demande des bus pour la mise en place d'un numéro vert gratuit pour les femmes victimes de violences pour la fin d'une société patriarcale et capitaliste pour une vraie reconnaissance des femmes dans la réforme des retraites pour la fin de l'exploitation et des discriminations de genre pour un programme féministe des luttes Rejoignez-nous à Poitiers le 27 février à 20h à l'auberge de jeunesse pour une réunion publique avec Aurore Cochetin.